super super trop bien trop bien je suis content c'est je vais me faire un super café Voilà, je vais faire la place. le plus grand plaisir c'est le café et la Je vais quand même. Il maintenant, Super calme, super bien. Un décal, un décal, un peu je suis Qui, qui démarre. Le bon, ce café va bien. Moi, j'apprécie vraiment bien. Je sens que cette journée, je sais pas encore tout ce que je vais faire, mais ça va donner aujourd'hui. Ah, ça va donner, ça va donner. Trop bien, trop bien. Bien, trop bien 8 ans de, de... trop bien trop bien 8 ans de venez trop, trop, trop, trop bien trop bien je vais dormir dans le paradis blanc la la cette cuisine. Ah, trop bien, trop bien, trop ah, bien. Euh, J'ai pas de tomates, pas trop bien, ça fait, ça fait. Ah, ah. Oh, bien. J adore, j adore. ça bien, j'adore, j'adore. On va faire froid beau après. C'est ya ya ya ya ya ya Hyper foie de vos super foie de veau, trop bien, trop bien. Ah, j'ai trop bien mangé. Oh la vache